Pleurer, Ça fait du bien Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire en deux parties distinctes. Une histoire en noir, où Simon pleure, et une deuxième en rose, où Simon sourit. Ce qui nous laisse supposer que ça commence par les pires douleurs, avant de finir par une heureuse fin. Cette histoire en deux parties différentes mais complémentaires vous est partagée par Hashtag Partagé. Hashtag Partagé est une plateforme qui partage avec vous beaucoup de formations et tutos offerts par les meilleurs professionnels du web. Hashtag Partagé publie chaque jour une vidéo plus un tas d'autres contenus et PDF sur le même thème pour mieux vous informer. Likez. Commentez. Partagez, partagez et continuez à partager. Et abonnez-vous dans le cas où vous ne l'êtes pas encore. La première histoire qui va vous plonger dans la tristesse la plus totale où la compassion va dominer tous vos sens. Et où vous aurez envie de pleurer beaucoup. Émotionnellement. Intensément. Et à flot. Parce qu'elle vous saisit par la gorge pour ne plus vous relâcher. Et une deuxième histoire plus simple. Plus heureuse. Plus étonnante. Plus intrigante. Et finalement plus magique dans le vrai sens du terme. Pendant la transition entre la première et la seconde partie. Beaucoup d'événements sont venus pour tout chambouler. Relation. Intimité. Complicité. Comportement. Échange. Et communication. Résultat, les deux acteurs de l'histoire sont devenus un. Et une même personne. Comme jamais vous n'avez connu de votre vie. C'est ce que la vidéo d'aujourd'hui va vous prouver en quelques minutes. Quel que soit votre genre. Quel que soit votre âge. Quel que soit votre caractère et quel que soit le rêve de votre vie, vous allez vous rendre compte que le standard que vous avez vécu jusqu'à maintenant n'est qu'illusion et qu'il est dans votre pouvoir de tout changer si vous vous décidez de faire de votre rêve une réalité. Notre malheur à tous est que chacun d'entre nous croit en cette idée, mais nous ne faisons rien pour faire bouger les choses. Mais ce n'est pas tout. Parce que l'histoire que vous allez découvrir va au-delà de toute imagination. Jamais une école au monde n'a enseigné la moralité dont je parle ici si ce n'est dans les mythologies des civilisations perdues. Ni parents, ni éducateurs, ni école, ni politique, ni psychologue, ni intellectuel, ni intouchable gourou, ni philosophe, ni sages illustres, n'ont eu ces capacités extrasensorielles que possèdent aujourd'hui les deux acteurs de cet incroyable récit. En voici un indice. L'histoire raconte un chien qui peut lire n'importe quel mot et qui va le murmurer dans l'oreille de son maître. Rien que ça. Ce qui annule et remplace toutes nos croyances arrogantes de la supériorité de notre intelligence face à celle des animaux. Un démenti cuisant contre nous. Ne croyez-vous pas que, si un berger allemand l'a fait, vous ne seriez pas capable de le faire vous aussi Ou est-ce que vous avez vendu votre langue au chat Vous savez... Rien n'est plus simple que d'y croire obstinément pour que votre rêve devienne une réalité. Mais il faut le faire constamment. Sérieusement. Régulièrement. Et pourquoi pas follement. Sachez donc que les miracles existent réellement et apprenez à croire en vous. Car vous aussi, sans vous en apercevoir, vous êtes porteur de miracles. La moralité suivante résume tout en quatre petits mots. Vouloir c'est pouvoir. Le premier lien que vous allez rencontrer dans la description est votre clé pour vous en rendre compte de vos propres yeux de la véracité de ce que je vous raconte. Si vous avez aimé cette histoire touchante, instructive et constructive, laissez-moi un like, commentez, partagez surtout, et abonnez-vous à ma chaîne, l'hashtag partagez dans le cas où vous ne l'êtes pas encore. Merci et à demain parce qu'il n'y a pas de jour où vous ne recevrez pas une vidéo de ma part ainsi que d'autres bonus inspirants et utiles.